Euh, nous, euh, chef d'entreprise, a manifesté, a montré notre mécontentement. Mais quelquefois, il faut savoir un peu euh, dire ce, que, ce qui ne va pas. Et actuellement, euh, certes, beaucoup de commerces ont, ont repris le travail. C'est une bonne chose pour ceux qui ont pu rouvrir. Mais il y a encore des laissés pour compte et vous en faites tous partie. Euh, je pense que euh, l'attitude du gouvernement d'être euh, très euh, carré, de ne pas vouloir bouger, euh, ça va encore porter euh, des conséquences terribles sur nos entreprises. Euh, vous êtes des chefs d'entreprise de, de valeur patrimoniale, vous défendez vos intérêts, c'est votre sueur, c'est vos tripes, c'est votre pognon, à différence de grosses entreprises, où on voit dans le journal que... Il euh, y a des entreprises dans la région qui ont des difficultés et on va abonder en argent de l'argent public et vous, vous serez encore délaissés pour compte et ça c'est intolérable. Voilà, ça c'est la première chose. Euh, Aujourd'hui on a voulu se battre, se réunir, on aurait voulu beaucoup plus euh, d'organisations professionnelles mais il y en a qui ont repris le travail donc c'est pas facile de mobiliser. Mais euh, voilà, la restauration. C'est vous qui êtes euh, touché avec l'hôtellerie, bien sûr, et euh, par conséquence, direct, et par ricochet, il y a d'autres entreprises, vos fournisseurs, euh, ça, de toutes sortes de fournisseurs qui vont être aussi touchés. Et il y a encore deux mois à tenir. Et ça, c'est intolérable. Et je crois qu'il faut se battre euh, qu au quotidien, même si on est peu nombreux, mais il faut, faut avoir... Euh, la force de le dire, il faut avoir l'énergie de se déplacer, de mobiliser les gens pour se battre au quotidien. Et, le seul, et mon seul souhait c'est que tout le monde reprenne le travail le plus rapidement possible. Il y aura des dégâts, on le sait, il y a peut-être 50 000 personnes qui seront décédées. Certes il faut faire attention de préserver les vies, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises que 50 000 entreprises qui vont disparaître. Et ça c'est dramatique. Aujourd'hui on a l'impression de payer le, le mauvais fonctionnement ou la mauvaise gestion des hôpitaux en règle générale. Voilà, on ferme les entreprises pour pouvoir euh, gérer l'afflux le, de, de malades dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, ben, c'est vous qui en êtes euh, touchés, principalement l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre. Il y a l'événementiel, bien sûr aussi, et puis bien d'autres euh, entreprises de secteurs d'activité qui vont être touchés. Et je crois qu'il faut continuer de se battre et, et rien lâcher. Euh, on va ouvrir les stations. Alors, euh, on a tous été un petit peu au ski. Euh, on ouvre les stations. On va être dans les appartements à, à 5 ou 6, euh, dans des 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés. Et ça, ça pose pas de problème. Et à côté de ça, euh, on peut pas faire de ski. Bon, c'est quand même le but de faire du ski. Mais voilà, il y a des, des incompréhensions, des, des choses qui vont à l'encontre de. De, comment, de des distanciations, et, et voilà, donc il faut se battre, et puis euh, j'espère que le gouvernement euh, avancera un petit peu euh, en la faveur de, bah, de, tout, de tous ceux qui qui sont euh, qui vivent ce confinement de façon dramatique, et de, de faire... Je remercie tous les cafetiers, les restaurateurs, les DJ, les... toute la profession, salle de sport, salle de sport ciel. et je voudrais surtout remercier, parce que j'en ai vu quelques-uns, des clients, et ça, c'est notre fierté à vous, Je vous remercie de la municipalité d'Auxerre, parce que vous êtes tous là, vous êtes solidaires et ça c'est au cœur. Vous n'aurez qu'un mot à dire. Souvenez-vous de Balzac et de ce qu'il a écrit. Les cafetiers, c'est le parlement du peuple. Battons-nous. On ne veut pas des aides. On veut travailler. Et puis les aides, au lieu de nous donner 10 000 euros, le 5 ou le 6, il fallait nous donner déjà une prime au milieu du mois. Au milieu du mois, parce qu'il y a des échéances à payer. Et puis qui c'est qu'on ne voit pas Les banquiers, les assureurs inexistants. Tous mes collègues à qui j'ai parlé depuis le 2 juin, ils n'ont aucun assureur qui est venu manger chez eux. Aucun. Ça, c'est pas normal. Alors moi, j'ai eu le Covid, j'ai failli mourir, et aujourd'hui, on va mourir pour notre profession. Et puis, malheureusement, j'ai eu, je n'ai pas pu être là, mais on a reçu deux chèques de chez AXA, pour ne pas les citer. La patronne, ici présente, elle les a mis sur le compte. Moi, je ne les aurais pas mis, je les aurais gardés dans le coffre-fort. Travaillons, et qu'on nous laisse tranquilles. Moi, j'étais persuadé qu'on n'allait pas ouvrir le 29 ou le 1er décembre. J'étais sûr qu'on allait ouvrir le 15, janvier, le 15 décembre. Parce que je n'y crois pas pour le 15 décembre, le 15 janvier. pardon. C'est la tristesse, parce qu'on a des emplois. Et puis on aime notre métier. Et puis moi, je ne suis pas un travailleur. C'est une passion, le métier. Alors, laissez-nous travailler. On a été reçu la semaine dernière par M. le Préfet. Il comprend nos problèmes. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut travailler, tout simplement. Je vous remercie. Merci. Euh, bonjour. Euh, c'est compliqué, euh, tout a été dit, mais euh, j'ai entendu, j'ai vu les statistiques. Ça sera un bar sur quatre qui va fermer, un restaurant sur trois qui risque de fermer si ça continue. Les salles de sport, c'est une salle sur quatre. Alors ce qui me révolte aussi, c'est que le PGE a été donné pour euh, une charge au pays des charges. La plupart ont déjà euh, tapé dans le PGE. Il n'y a plus rien. Et on demande maintenant à des gens comme nous, où on a mis des milliers d'euros, de demander à nos amis, à notre famille de nous aider. Vous, vous, avez mis toute une vie, toute une carrière. Et on vous demande maintenant d'attendre deux mois. Mais deux mois, c'est combien de gens qui vont se suicider Combien de personnes va demander à ses amis il y a la honte aussi derrière tout ça. Ce n'est pas un manque de réussite, c'est un dynamisme. Et il faut qu'on l'ait. Et pour l'avoir, il faut qu'on nous aide. Le dynamisme, il existe. n'existe. Quand on n'aura plus d'emploi, qu'est-ce qu'on fera On restera chez soi, on ne consommera pas. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Un mois, deux mois, pour eux, c'est rien. Mais c'est toute une vie, pour vous. J'en vois beaucoup qui sont des métiers de bouche. J'en viens. Toute une passion. On est là du matin au soir. Même cournu dans les salles de sport. On n'est pas derrière un guichet. On a besoin de cette attente. J'y vais, Eric, il fait des travaux. Il a besoin de ça. On a tous besoin de ça. C'est dans la tête aussi. Mais vous, vous rendez compte, on va tous devenir fous. Vacciné sans emploi et fous. est fou. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut donner un cahier des charges. Et il est simple. Et on peut le faire. Il faut simplement qu'on soit écouté et que ça puisse bouger. Les effets d'annonce seront public, ils seront 10 000 euros yes. par mois, il n'y a pas grand monde qui va les avoir les 10 000 euros par Je mois. Je pense aussi. Ils arrêtent de nous faire croire qu'on va tous être gentils. on va se gaver avec des pipes, c'est faux, c'est faux. Je dirais aussi une il y chose, il n'y a 5% des dossiers qui vont passer. Vous êtes des chefs d'entreprise. Beaucoup croient que vous êtes riche à Crésus. Je vous le dis le premier. Ah mais vous êtes patron, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. C'est pas ça, vous le faites par passion. Quand vous aimez les gens, vous faites du commerce. C'est ce qui vous guide. Et quand je vous vois là, c'est une grande dignité. Et moi, je suis fier de voir des gens, des octrois comme vous. Et des gens qui sont ici pour se battre. Parce que c'est notre avenir. Nos enfants, qu'est-ce qu'on va leur donner Du tertiaire Banquier Assureur Assureur. Il y en a parmi vous, des assureurs Il n'y en a pas. Je vois des métiers de bouche, des gens de salle de sport, des journalistes. C'est tout. Voilà. La voir, faut marier, on on n'a pas connu le, le, le problème que vous connaissez. Euh, mais on voudrait vous savoir, simplement que vous sachiez qu'on vient de Sens. Euh, on a créé sur Sens un collectif qui s'appelle Retrouvons nos libertés. Et, et on fait large. Euh, on a un éventail assez large d'actions depuis peu. Euh, qui avait commencé avec le problème de, de protocole scolaire, mais qui a largement débordé. Et l'histoire de euh, que vous connaissez vous, sur sens, on la connaît aussi nous. Euh, que vous connaissez sur Osser, nous on la vit aussi sur sens. Ah bon, oui, c'est vrai. Pour c'est bien une tout ça. Et donc, euh, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous touche, parce que c'est on, on, quand on vit dans une ville, on, on est tous en lien social, quelque part. Vous ne pouvez pas vivre sans nous, et nous, on ne peut pas vivre sans vous. Et nous, les Amazones, les compagnies, etc., je ne veux pas les citer parce que ça leur ferait de la pub, on s'en fout complètement, et nous, on milite pour, pour, le, pour le, tout ce qui est proximité. Donc voilà, on voulait vous apporter le soutien, il y a des tas de gens qui ont qui, de le sens, ne pouvaient pas nous suivre, parce que ça s'est fait un peu au dernier moment, mais sachez quand même que c'est partout, on va essayer de rentrer en contact avec commerçants de sens, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité qui est en train de se passer, euh, qu'on qu le veuille ou non, c'est quand même quelque chose de dramatique tout est fait pour casser l'économie hein, euh, et, et l'économie elle passe d'abord par les, artis, les artisans et les commerçants Voilà. donc sachez que vous avez notre total soutien et qu'on continuera et vraiment on vous le dit avec toute humilité merci à vous c'est dans le cas c'est l'Amazon, c'est ce que disait Christian c'est tout tous ces gens, les, les financiers du, du CAC 40 et tout ça, mais nous on est dans la même euh, au total, on l'a vu, euh, c'est comme quand on disait au moment des gilets jaunes, nous on était gilets jaunes bien sûr, et on nous a accusé d'être euh, contre les commerçants, mais c'est absolument faux. D'ailleurs on avait des commerçants et artisans sur Sens qui sont venus nous soutenir quand ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas toujours la possibilité, ils étaient pris par leur travail. mais... Euh, on a eu des bons contacts et donc euh, on a intérêt à... Maintenant il faut consommer parce que ce que vous nous avez fait ah pas, il bah... faut consommer pour attraper l'hiver. Hein. Ah non mais c'était le gouvernement, c'était pour nous, hein, attention, non, non, ça fait rien. Ouais, ouais, non mais... Merci monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Hein. Merci. Donc, comme les restaurateurs, les bars, les hôteliers, les salles de sport, euh, j'en oublie plein d'autres parce qu'on est nombreux, mine de rien, dans les non-essentiels et les oubliés. Le tourisme, il faut savoir le que l'événementiel c'est euh, sur un ensemble, c'est un peu plus de 9 milliards de chiffres d'affaires. Donc ça représente quand même quelque chose. Et il faut savoir que lorsqu'il y a un euro d'investi dans un événement, c'est 1,5 euro cinq où les, le commerce local en profite. Donc ça représente quand même quelque chose de considérable. Je reviens sur le PGE dont vous parliez tout à l'heure. Deux tiers des entreprises événementielles ne l'ont pas eu soit par une demande non effectuée, soit par un refus. Et sur le dernier tiers, ah bon, c'est compliqué, le PGE. Pour le reste, c'est encore beaucoup plus compliqué de rentrer dans toutes les cases. Et il faut penser surtout aux jeunes entreprises dont je fais partie. Les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence, lorsqu'on prend la période de référence du chiffre d'affaires euh, pour, pour avoir cette aide du fonds de solidarité, bah autant vous dire qu'on a juste des poussières, par contre les charges sont là puisqu'elles ont grandi en même temps que la société et du coup on n'arrive plus du tout à faire face par rapport aux charges fixes, entre autres les loyers des bailleurs privés, où là on a malheureusement peu ou pas d'aide. Voilà, donc on est là pour soutenir nos amis traiteurs. Avec qui je travaille beaucoup, effectivement, mais aussi tous les autres corps de métier qui ont, qui ont besoin, effectivement, d'un plan spécifique. Mais maintenant, pas dans trois mois, pas dans six mois, lorsqu'on sera euh, peut-être ah, plus là. <rire> effectivement le le un patron n'a pas euh, vocation à Personne n'a vocation, mais on n'a pas vocation à les manifester. Mais de temps en temps, il faut montrer, quand il n'y a plus de dialogue, il faut montrer qu'il y a vraiment un mécontentement. Et là, euh, vraiment, c'est, on ne fait pas ça par gaieté de cœur. On fait vraiment ça pour essayer de sauver les entreprises, sauver des personnes, je pense, parce qu'il est... y a des, des gens qui sont très affectés, des chefs d'entreprise. Ils ont mis, comme je disais tout à l'heure, ils ont mis leurs heures, leurs tripes, leurs leur finances. Et aujourd'hui, ils voient que tout va disparaître. Et ça, c'est la mort assurée pour certains, ou des, des situations qui vont être très, très délicates à se relever. C'est-à-dire ouais. ou dialogue... <rire> qu'on a l'impression que, ça va que, que ça le, ça va le gouvernement, certes, <rire> euh, il navigue à vue, ils essaye de faire ce qu'ils peuvent, je peux comprendre que le, le Covid n'est pas une, une chose facile à gérer, mais euh, on ouvre certains, on, revient sur, on, on ferme des commerces, on rouvre des commerces, on, on laisse euh, les grosses entreprises. Quand on va dans les supermarchés, euh, j'y euh, vais pas souvent, mais quand on voit euh, la population qu'il y a, euh, les distanciations ne sont pas respectées, et, et on reproche à l'hôtellerie, à la restauration de ne pas euh, faire le nécessaire. Il y a des choses qui ont été faites euh, et on est, les restaurateurs sont prêts encore à faire des efforts, mais il ne faut pas être tran tranchant comme ça à laisser euh, des gens travailler et d'autres sur le carreau. Et euh, bien sûr, euh, quand on regarde la restauration, on va prendre, euh, ça va être encore trois mois de fermeture. Donc on va être sur un an il y a eu six mois de fermeture. Comment voulez-vous que les des chefs d'entreprise entreprises puissent se relever de ça C'est votre secteur d'activité secteur d'activité, je suis dans un autre secteur d'activité mais qui qui aussi dépend de la restauration, je suis dans du conseil de Chablis, hein, je suis en train de faire des et bien sûr, il euh, y a aussi des problèmes qu'on voit apparaître dans d'autres métiers, comme le mien, euh, parce que bah, c'est des bouteilles de vin qui sont consommées, euh, et, euh, et donc tout ça, c'est un château de cartes qui s'éboule, et bien sûr, pas cocher euh, ça va détériorer d'autres entreprises derrière. Tout à l'heure, vous parliez des aides justement, comme des les grandes entreprises, comparées à, à ce que peuvent obtenir les restaurateurs, l'objectif s'est manifesté, de dénoncer ce, ce manque d'écoute Est-ce que c'est aussi de dire qu'il faut donner plus là On ne va pas passer l'hiver. Oui, mais c'est pas les chefs d'entreprise qui sont là, qui sont présents aujourd'hui, ils cherchent pas à avoir des aides. Ils cherchent à travailler. C'est notre vocation. Euh, euh, on a des salariés, euh, on a du chômage partiel, certes pour certains, mais le chômage partiel n'est pas pris en charge. Il y a des choses qui On, on nous dit aussi, il faut prendre, euh, décaler, les dites à votre propriétaire de décaler les loyers, mais peut-être que ce propriétaire, à lui-même fait des travaux dans l'établissement et il a des contrats vis-à-vis de son banquier à rembourser des emprunts. Donc c'est toute une économie qui est chancelante et qui vacille au gré du temps. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. C'est ouvrir les, les, la restauration, ouvrir l'hôtel. On voit que la France dépend beaucoup du tourisme. Donc le tourisme, avant qu'il revienne, ça va demander énormément de temps. Et tout ça, euh, ça y a, ces entreprises ne pourront jamais retrouver tout de suite leur chiffre d'affaires. Et ça, ça va encore poser d'énormes problèmes.